Moment, Là, je ne sais pas que tu nous avons spécialisés en décentralisation. Dire, nous avons dit que nous avons que nous que master Je pense que nous avons nous nous Mmh. Au conseil des collectivités territoriales, là, tu répondre à ces questions. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu que c'est une institution, que mais on parle de développement territorial. Nous avons loi des collectivités locales, mais des collectivités territoriales Donc, l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de développement des territoires. Une institution de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée mais contexte, a contexte, a mmh. le contexte au conseil, il war suis contexte bi, que un il, il, il faut faut. Mmh conseil économique social avec son fameux mouvement à Djurbel Il dessone a ku ñu Ousmane Tanorien lu ñu def nene ni ñi xol ben institution bo au conseil des collectivités territoriales On ko Ousmane Tanorien yobulén fo a pointe début logement barbe donc c'était l'improvisé Non mais c'était venu de manière que vous en 2016 En 2016, après le référendum, Donc vous avez dit que Mbire m'a dit que Mais il fallait nous caser la clientèle politique Il fallait nous caser les alliés Il fallait nous mettre un champ Pour nous amener qui peuvent Parce que le gouvernement, a dit qu'il nous avons Il y a 150 membres Qui ne connaissent pas les Avec de bons salaires de bon budget, 150 membres, 80 c'est mm -hmm. 80 élus au suffrage universel indirect. Madame, nous avons 80 personnes qui sont composées. Nous avons que nous avons dit que nous avons que 80, nous avons 80 nous avons euh, nous avons des élections, conseils municipaux, conseils 70, 70 de la République. C'est le signataire. C'est le signataire. Parce mm -hmm. que le pouvoir, est 70, 80, 70, ça fait 150 mm -hmm. Donc, c'est vrai, dès ah, que je suis là, dès que je suis là, je suis il y suis là, je suis là, je suis en Mougaw, la tâche, c'est que si est-ce que vous est-ce que vous expliquez, est-ce que vous la mission. que vous est-ce que que que que à part Alouzaou, Aguienne Gaye, nous avons eu un problème avec nous parce que nous avons ils ont été parce que parce que Mais cette mission de renforcement la participation active des acteurs territoriaux de FADES. De nous avons pour concevoir et mise en œuvre des politiques publiques qui c'est Parce que nous, au Conseil depuis 2007. Recevoir une belle mission pour bah, Kaolak, comme une d'Arambos, comme, inbouh, euh, Bos, comme -E dans la pour nous mener d'un mmh, Tout ce que tu fais pour moi sans moi et contre moi. développement, de niom... si, tu mais le fait le fait des nous avons des missions, choses, fait fait des de choses, des <plains> Il ne faut pas se tromper. Si vous Cameroun, vous Raoul Pépin, un grand journaliste. conseil national de la décentralisation. Mais il y a un conseil, de conseil qui un conseil qui est conseil conseil un conseil politique les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques et Absolument. les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde Nous, nous, nous pourritsisons les réunions comme vous le Les banques Même l'économie, même si vous l'avez Nous devons l'appliquer, nous devons mettre de l'ordre Il faut l'appliquer, nous devons la l'appliquer bah, Effectivement, nous devons l'appliquer parce que En 6 ans, 35 milliards nous devons faire en 6 ans 35 milliards? 6 ans, en 2016-2022 nous devons faire 35 milliards En devons en enfants, nous devons Ils ont bien payé. Mm -hmm. Salaire est bas parce que nous avons conseil économique et social et environnemental, ils ont auto, hein, parce que c'est une institution oui. avec un budget de 9 milliards. Hein? 9 milliards, c'est trop. Salaire est bas... Ça a été un peu... Ça a été un peu... Ça a a un peu... Ça a a un a un a été sur ce qu'on parle de Natu Bidzei si on nattait Bidzei, si on nattait Bidzei si on n'a pas pris la communauté de Natu Bidzei c'est ce qu'on appelle dans 5 milliards, 6-6 ans, si on regarde on a des ah rapports oui. on a des rapports ah oui, on a des rapports, on a des rapports très rapidement, mmh. on a 5 rapports ont été 4 contributions 6 études, 26 avis plus de 500 recommandations. Une contribution, je c'est un terme, parce ah oui. que dans notre <rire> de développement territorial, nous avons le mot, mais souvent, des gars, parfois, des de développement Nous avons les mots les gens, nous nous avons gens, gens, nous avons des gens, nous avons des gens, qui gens, nous des Il rapport, rapport la la d'activité, un rapport d'activité, un rapport d'activité, un d'activité, un pour je veux. Ah oui. Non. Moi, on a mon sens, c'est l'olmo, problème parce que nous on bouge nous d'horaires, c'est un vie. Présent dans les c'est une assemblée consultative qui complète L'architecture institutionnelle afin d'accompagner le processus de développement des territoires. Présent beaucoup d'intérêts. Donc, il y a le nouveau conseil territorial. Comme d'habitude, ah oui. les rapports montrent c'est un c'est un c'est un travail d'escroquerie. Belén Gaisongé nous garde un point de presse pour l'heure. Nous on a montré et Django du bruit nous C'est vrai, mais le problème. Tanina suite amul suite et puis problème bi moy ñi ko wara matérialiser parce que politique buñ la défa lé yi ni en tant que gouvernant euh gouvernement wala ñi télu rew dang koy jima xol ñu ngui ñu mais mais mais dans avons... tout ça cheikh pourquoi toujours les politiciens au devant de la scène ay institutions yu am solo yu am mana yi lan mo tax tanef bi duñ ko euh, on a les hommes qui sont spécialistes, qui sont des qui ont des politiques, parce qu'il faut que nous nous la base. Nous avons un pays très politique. Parce que la décentralisation, nous avons des Parce que nous avons eu l'acte 1, 1972, avec les communautés rurales, 96 après les communautés, nous, nous, nous avons eu l'incompétence, 9 domaines. Nous avons eu l'acte 3, 2013, avec cette fameuse loi, numéro 2013, 10 du 28 décembre 2013. Si vous lois qui ont le Sénégal en territoire viable, compétitif et pour le développement durable. C'est ce qui une vision, une Mais le problème, c'est que temps, depuis 2013, les gens ont pas d'accord, pas donné maire parce que ce que à l'ami l'homme fait que uh, beaucoup de monde. que nous sommes une la décentralisation et au conseil, on a mené 3 mmh. nous évoluer. Bon, aller vers des pôles territoires économiques, dynamiques, territoire bar, un développement et expert bar. Mais le problème, beaucoup de lois politique et puis la politique bobu day dem ba da chauffeusement gis parce que utile mais mal exploité contribution la ci beugona utile mais mal exploité parce que ñagne fa dajalé de les bonnes personnes pour vraiment pencher sur, sur le développement développement nous décentralisation parce si nous sommes les nous devons Parce que nous ne pas du tout de la décentralisation. Mmh. Et puis, si parce a que... Nous devons nous théorie. C'est théorie Je donc ils ne font que répéter, je pense que nous avons... Et que le problème de l'artiste de la commune, la commune la commune la frontière. assez... que nous avons des gens qui sont des gens qui sont gens qui sont des des euh, euh, des de faire national de la décentralisation chaque année vous voyez ces problèmes là uh hein de limite des territoires nous avons vu sur notre de jemni ce nous avons nous nous mettons à parce que nous sommes c'est vrai là mais de nous nous de qui limite mais le problème a été vraiment réglé par l'Agence nationale de l'aménagement des de, de, de, de, de territoires mm -hmm. avec uh, Djigo de, de Kungel. Parce qu'il y a le plan national de l'aménagement et de développement et de l'aménagement des territoires. Je pense que les limites, je que les limites, sont les Parce c'est une machine. C'est machine qui you. De... Like mm -hmm. <shallow offenses> est formalisée de sorte que si vous avez a machine, vous savez que vous qui est une machine qui machine qui est une qui une machine qui qui est est est régler je ne sais pas si vous avez des gens des compétences, mais il ressources. domaines de compétences. Si vous avez l'article 27, vous département qui a des gens qui mais il y que département départements sont plus Parce que dans le département, les budgets sont 1 ah, oui. pues, un un milliard. No. 1 milliard. 1 milliard. Parce que nous sommes autonomes, Parce que nous avons les de ces Parce Nous sommes les de Nous Nous les Nous Mmh -hmm. pour pour C'est un problème. C'est un problème. C'est de pour C'est mmh -hmm. C'est un problème. C'est un bon problème. C'est un problème. C'est les C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. un problème. un un fonds un c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses. Nous Nous avons faire des choses. le programme fait au choses. de avons fait des choses. Nous Nous avons des choses. Nous avons fait Nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses. Nous avons fait des Nous des dynamique, viable avons fait des choses. Nous avons des choses. Nous des choses. Nous avons fait des des choses. des comme nous nous avons l'article 102 de la Constitution, les collectivités territoriales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens au processus de développement de leur pays. faut un cadre. Nous faut cadre. 2013, avec l'acte 3 de la décentralisation, Il faut que nous politiser, il a des mais ils ont été travailleurs des collectivités territoriales. Ils ont été en train des marches travailleurs intersénégal. Ils ont été Nous sommes fonctions publiques locales. Ils ont été de Mais ils ont été statut de des statuts. Ils ont été lors de, de 2020, ils défendre une journée nationale de la décentralisation. Nous devons défendre, nous devons nous, nous, nous renforcer en termes de, de compétences. C'est une compétence, fait des ont ont ont ont ont ont et oui. nous de nous les communes qui connaissent c'est un budget parce que a un débat le débat d'orientation budgétaire un débat parce parce vision on limité à des détails il de je pense que a un haut conseil il y a beaucoup pour parce que il est temps de nous nous décoller comme Sangara parce que si commune exemple Afrique, l'Afrique dans nos études on donne l'exemple du maire de, de Sangeras, parce que c'est un maire visionnaire, c'est un maire réaliste, c'est un maire capitaliste, c'est un maire qui Il est dans le développement. Ce oui. non je vision présente la de l'acte 3 de la décentralisation, c'est d'organiser compétitif, le Sénégal en territoire viable compétitif et porteur de développement c'est je suis investisseur, il faut partener, il faut Parce que le développement. Parce que l'unité là. Parce que Parce que est Parce que est là. Parce que est là. que l'unité est là. Parce que l'unité est de là. Non, puisque c'est une institution politique, parce qu'il faut toujours se rattacher sur ça. Nous avons dit que nous 70 personnes. Ah oui, 10 personnes. nous dit nous nous Parce qu'un maire d'abord, c'est que que et à mm -hmm. mm -hmm. votre euh, de, mm -hmm. de de l'AFP, nous sommes au conseil parce que, par exemple, le sujet, que fait de, de donc, nous avons fait un peu de nous avons fait nous avons fait nous des politiques encore fait des nous nous Là, il depuis -y, y a des que y a des ont mais il faut que les -y parce que problème des mais si vous avez un développement, une maîtrise développement, une maîtrise l'acte 3, il fallait a des textes qui sont conscients, qui sont des gens qui une vision pour, pour véritablement développer notre territoire. Donc, une fois que vous avez Absolument. développement, sur le terrain. Je sais Parce que le Sénégal a des grands experts Ils problème tasco Je pense que Tasco a un accès de bonne guerre On est en politique en 2016, il y a eu des gens ont été Je me rappelle, il y a eu des gens qui ont été déroulés. Il y avait beaucoup de listes. Hein? Donc, cette fois-ci, ils euh, ont été déroulés. Toxeter. Mais j'aime pas moi la politique de, de la 16-8. En 2007, ils ont été déroulés avec les législatives, je pense. Mais c'est mm -hmm. pas possible. Mais juste que c'est pas possible. Mirmidotine est en 2016, Taïnga Nyohar n'est pas. Nous en tout cas, nous parce que mm -hmm. là, nous nous sommes tous les deux, nous nous nous pour il y a mais ce <tompe l 'exlessione> que euh, nous avons fait, c'est que nous avons fait des choses qui nous ont fait des de nous avons fait des choses qui nous ont des choses nous des choses ont ont nous des choses mais ont des choses Beno non, il faut gagné lu bare le té boba 5 ans il faut que boba ñu le motaliko moins que Mohamed benen qui rew le dit Il nous jël ci que parce que lobo, le avec le sénat à l'époque de, de, de, de Pape pap euh, au conseil des collectivités territoriales nous, tu baris, nous tu vois, émission, développer solo. Ta la Parce que Continuez de vous de vous pour que vous avez de de de des qui ont comme les des comme les comme les comme les gens qui ont comme qui ont fait des choses comme les gens qui ont fait des choses comme pas gens qui ont fait des ont fait des choses comme les gens qui ont fait les élections sont très importantes pour les de qui ont été C'est de qui est pour qui parce que si vous avez un petit peu de temps, vous avez un petit peu de temps. Vous avez les petit peu de temps. Vous avez un petit peu de temps. Vous avez un petit peu de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 ne royaume de l'Oregon, le royaume de l'Oregon, le de l'Oregon. Le royaume de l'Oregon, le royaume de l'Oregon, le royaume